Ça doit être les choses. L'écho. L'écho, tu sais ce que c'est qu'un écho Non. Tu sais pas ce que c'est. Et par exemple, quand tu. Quand tu cries. l'heureuse gagnance de deux aspirateurs à vapeur centralisés à retirer tout de suite. Tout de suite, c'est la maîtresse qui parle. Oui, qui parle Oui, tout de suite. Sinon, ils vont partir. Ils sont très bien jaunes. Les deux et de 2300 watts. Bah, dis donc, ça, c'est des aspirateurs. Comment on va... Au palais, Ouh, du au, au palais du ménage. C'est la maîtresse qui l'a dit encore Oui, Et dans, dans l'appareil. Qu'est-ce que je lui dis